N'appelez pas de vous allez bien ou quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver, ça fait à peu près deux semaines que je n'ai pas été trop actif pour cette chaîne. Et j'avoue que la team YouTube, je m'en excuse, mais je pense que j'ai une raison qui est compréhensible à minima. En fait, je vous explique, avec le début du ramadan, j'ai essayé plusieurs fois de tourner des vidéos, mais j'y arrivais pas. En fait, je n'y arrivais pas, j'essayais de venir, de parler, de se donner un petit peu de la vie, j'ai plein de vidéos prêtes, mais au bout d'une minute trente, mon cerveau avait du mal à fonctionner. Et en fait, là, je sais que certains vont penser, bah, pourquoi tu les as pas fait après manger Et là je sais que vous n'avez pas jeûné dans votre vie alors parce qu'en fait quand tu manges le soir après avoir jeûné toute la journée crois moi que t'es dans une PLS absolument monstrueuse mon pote t'es comme ça, hein. t'es Homer Simpson là avec le bouton euh, complètement ouvert c'est la hesse totale. donc j'ai un petit peu galéré alors en plus derrière j'ai eu un très très gros planning mais bon c'est pas très grave je peux vous spoiler deux trois trucs, les, les villes de France 2 ont été tournées, ce sera à Angers avec Raska et Mastu ça sortira ce dimanche et puis je suis tout simplement heureux de vous retrouver alors du coup pour réussir à tourner vous savez ce que j'ai fait, j'ai tourné, bah là c'est le matin donc en fait, si j'ai une gueule et une voix un petit peu du matin, faut pas trop m'en vouloir. Mais si je reviens vers vous après quasiment deux semaines d'inactivité, je reviens vers vous avec du lourd et on va reprendre un rythme tranquille. De toute façon, on arrive un petit peu à la fin du ramadan. Les nuits impaires, tout ça, tout ça la nuit du destin, vous connaissez. Et pour fêter ce retour, je reviens vers vous avec une histoire absolument fabuleuse, une dinguerie que j'ai trouvée avec des articles sur YouTube américain et qui, en tout cas, d'après mes recherches, n'a pas été trop traité en France, mais qui là-bas a fait un scandale monstre. Donc aujourd'hui, si vous connaissez Nikola Tesla, si vous connaissez Tesla, si vous connaissez connaissez les camions, bah vous allez péter votre tête parce que là mes gens crypto, mes gens NFT, c'est de la bourse, de l'actionnariat et quelque chose qui devrait vous parler au global. Pourquoi les gens crypto alors que ça n'a pas de rapport avec la crypto Je voulais juste dire ce mot. L'affaire Nicolas Motors par Zach Nani, c'est parti alors pour comprendre l'affaire Nicolas Motors faut aussi comprendre et surtout suivre l'histoire de son créateur Trevor Milton. D'ailleurs je me permets, hein, toutes les sources sont dans la description, il y a eu des vidéos américaines très très bien documentées à ce propos. Moi j'ai essayé de pousser le truc un petit peu plus loin vu que je le fais quelques mois après, d'accord Donc il y aura certaines informations que j'ai prises ici et là, puis on a continué à rechercher pour, voilà, je le dis juste dès le début. Donc Trevor Milton est quelqu'un né en 1982 aux états unis dans une famille qui a eu une histoire un petit peu compliquée. Son père travaillait à plus de 4 heures de chez eux et il a vu de ses yeux de de ses yeux, sa mère euh, mourir d'un cancer avec à la fin tout le côté vraiment très triste pour un enfant euh, de 12 ans, d'accord, parce qu'il voyait sa mère genre cracher du sang et vraiment la fin. ça a été très traumatisant. Il a dû très très vite se responsabiliser pour prendre en charge une partie de ses frères et sœurs. Très jeune également, vous savez ce qu'il aura fait Il aura fait un petit voyage au Brésil dans les favelas, d'accord, donc un voyage caritatif pour aller aider les pauvres. Et lors de ce voyage, il s'est rendu compte du, enfin euh, de la réalité de la crise climatique, d'accord, et de l'environnement et de la pollution. C'est quelque chose qui l'a vraiment marqué quand il est dans les favelas, il a vu de la saleté. Il a vu les effets de la pollution Il a vu beaucoup de choses Et très vite c'est devenu un combat Qui lui a tenu à cœur Et qui a été vraiment au centre de ses préoccupations Et c'est un combat qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans cette vidéo Lors de l'affaire Nicolas Motors Parce que Nicolas Motors ça n'a pas été sa première société Après l'échec de ses études Il lance une première société C'est une société d'alarme Tu vas chez quelqu'un, tu veux voler tu sûr et tout mes couilles C'est ça Il lance cette société d'alarme avec un ami à lui 55 ans, d'accord Les deux possèdent l'entreprise à égalité Et le business se passe plutôt bien Mais bon après quelques mois de lancement, il se dit OK, les alarmes c'est bien mais est-ce que à tout hasard, il n'y aurait peut-être pas moyen de faire reprendre ça parce que ça reste quand même galère et je me vois pas faire ça toute ma vie. Il s'arrange avec son ami et ils réussissent à trouver un éventuel acheteur. Sauf que Trevor au moment de trouver cet acheteur, il commence à lui déployer un argumentaire très euh lourd, on va dire. Donc, il commence à lui dire, écoutez, cette société a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. À l'intérieur, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On a ça, ça, ça, ça, tel potentiel, tel marché. Nanana, nanana, nanana, Il réussit à convaincre l'acheteur pour la somme de 300 000 dollars. Sauf que du coup, D'après les enquêtes qui ont été faites après, ils se sont rendu compte que l'acheteur, après avoir acheté, euh, il n'était pas très content. Il n'était pas très content notamment dû au fait qu'il euh, s'est rendu compte que euh, notre ami Trevor lui avait plus ou moins menti sur plusieurs points et surtout survendu le truc en lui inventant euh, des choses, notamment au niveau du potentiel, notamment au niveau de la réalité du marché et notamment aussi au niveau de l'état de la société au moment de la reprendre. Là, on est sur les débuts d'un Trevor qui, vous l'avez compris, est un très bon chatcher, un très bon communicant et quelqu'un qui arrive à convaincre, vaincre son interlocuteur, mais pas seulement convaincre, hein. également un peu un voleur, parce que dans ce deal 50-50 de 300 000, ça fait combien 300 000 divisé par deux Ça fait 150k Trevor a pris 200k et son partenaire 100k, et il s'en est rendu compte qu'après. Oui, oui, il a menti à son partenaire pour lui dire qu'au final, pour des raisons, je suppose peut-être de taxes ou X ou Y, bah, il a pu lui donner que 100 000 et Trevor est parti avec 200k, au lieu de faire 150k chacun. Donc, en plus d'être un beau parleur, c'est aussi un peu un fister. Je, je suis fier de cette phrase, il <rire> n'y a pas de quoi, mais bon voilà. Donc de ça à de là, notre ami Trevor continue euh, sa vie, d'accord Il a réussi à choper un peu d'argent, quelques centaines de milliers de dollars, c'est déjà pas mal, hein, tu vis bien avec 200 000 dollars. Et il décide de lancer un nouveau business, ça va être un business de location de voitures, d'accord euh, Non, pas de location de voitures, ça va être de revente de voitures déjà utilisées, un truc comme ça. C'était en 2009, le business fonctionnera pas, mais ça y est, il a mis un pied dans l'industrie de la voiture. Et c'est là où on va croiser avec son, son, son, son combat pour l'environnement et son envie de faire en sorte que la Terre Respire. Notre ami Trevor va lancer un business qui s'appelle The Hybrid. The hybrid d'accord, le but c'est de faire, euh, de créer une technologie, d'accord, qui utiliserait des gaz naturels comprimés pour pouvoir faire en sorte de relâcher moins de CO2 dans l'atmosphère, d'avoir moins d'émissions et de faire en sorte que du coup les camions et les voitures puissent circuler proprement c'est réellement son cœur de technologie d'accord le gaz naturel comprimé sauf que c'est très important de comprendre un truc c'est que trevor c'est pas un ingénieur c'est pas un chimiste c'est pas quelqu'un qui a habilité à faire ça lui même d'accord mais c'est son envie lui trevor par contre qu'est ce qu'il sait bien faire bah, il sait bien vendre les projets donc même si au sein de The Hybrid il n'était pas seul tout d'accord au bout d'un moment le mec il commence à engager des gens il commence à essayer de faire en sorte que le projet puisse avoir lieu bah, très vite surtout il va essayer de vendre l'idée même si celle ci n'est ni au point ni réel ni en fait. Il va réussir à décrocher un contrat avec la société Swift Transport. Swift Transport va lui donner près de 16 millions de dollars pour réussir à faire quelque chose d'assez marrant. En fait, il prétendait pouvoir, du coup, on va dire, transformer le moteur de camion déjà existant vers le moteur issu de sa technologie, à savoir gaz naturel comprimé, donc qui émette moins de CO2, qui coûte moins cher, machin, machin, machin, machin. Il devait faire un test sur 10 camions, puis si ça fonctionnait bien, réussir à transformer toute la flotte de Swift Transport de près de 800 camions. Sauf que les jours passent, les semaines passent, et les camions qui ont été envoyés pour être transformés, donc les 10 premiers, ne reviennent toujours pas. Et là, Swift Transport, il commence à se dire, ah oh, mais... Mais merde, là, on, on se fait un petit peu avoir, d'accord Alors, un beau jour, Trevor, après les pressions et, euh, et, et tout le reste qui continue d'avoir <rire> lieu, on va dire, il renvoie avec son équipe, tant bien que mal, cinq camions. Swift transport dit, ok, bon, on reçoit 5 camions, pas mal, ça peut être un bon début, peut-être qu'ils ont eu des difficultés. Ils essayent les camions ou les camions ont un demi-milliard de problèmes Et surtout, le moteur ne fait absolument pas Ce que dit Hybrid et Trevor On dit qu'il ferait les bails de gaz naturel comprimé Hybride mes couilles C'est pas du tout d'actualité Donc là, Swift Transport commence à porter plainte euh, ils sont pas très contents, d'accord, et part un procès. Lui, Trevor, en attendant, il se dit, oh putain, c'est un peu la merde et tout, mais bon, on a quand même un début d'idée de technologie, J'ai quand même un peu une équipe, on a mis un pied dedans, et si on essayait de revendre la boîte Donc il commence à essayer de revendre la boîte, et en essayant de revendre la boîte, il envoie des mails, il essaie de trouver des acheteurs, etc. Et dans les mails, qu'est-ce qu'il dit Il dit, oh, le contrat avec, DI, euh, avec Swift Transport, donc quand on dit hybrid et Swift Transport, il vaut pas 16, mais il vaut 250 millions de dollars. Le mec gonfle le total des chiffres pour essayer de trick des gens. Euh, et faire en sorte que ces derniers investissent. Il commence à retrouver un éventuel premier acheteur pour la société, sauf que le racheteur est au courant, enfin entend parler de ce procès-là, et back au dernier moment en se disant « ça sent un peu la barbe à merde !» Donc il abandonne, Trevor se retrouve en procès, et à la fin, The Hybrid se retrouve un petit peu obligé, euh, c'est condamné, quelque chose comme ça. Trevor se retrouve un peu flag sur cette société-là, donc il se dit « Écoute, The Hybrid c'est un peu chaud, mais mon idée, j'y crois encore, donc on va essayer de refaire quelque chose et repartir de nouveau pour pouvoir avancer. Il relance donc, et cette fois à l'aide de son papa, donc avec son père, à une nouvelle société qui s'appellera The Hybrid System. Oui, il reprend le nom de DIA Hybrid avec la marque DIA Hybrid en rajoutant juste un mot pour essayer de la « clean » entre guillemets des premières affaires qu'avait la première société. Même système, même délire, donc l'envie de pouvoir faire un moteur hybride qui fonctionne également avec des gaz naturels comprimés pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit moins cher, moins polluant, etc., etc. Donc pareil, on remonte une équipe, on refait des trucs, on essaye de travailler la technologie, tout ça. Mais avant d'essayer de travailler la technologie et d'arriver avec un truc fonctionnel pour pouvoir derrière avancer, notre ami Trevor, qu'est-ce qu'il essaye de faire au bout de quelques mois, quelques années, au bout de deux ans il me semble plus précisément, il essaye de revendre la société et notamment sa fabuleuse technologie de moteur mes couilles. Là. Donc à ce petit jeu, il repart à la recherche d'actionnaires ou éventuels racheteurs et il trouve une société nommée Worthington Industries. Il leur présente le tout, il réussit à même leur montrer cette fois des petits camions. Mais sauf que c'est pas des camions qui marchent, hein, c'est juste des camions, des squelettes, d'accord Il mettra une énorme pression à ses équipes pour faire en sorte que ces camions aient l'air Fonctionnel. Sauf que ces camions-là, d'après des témoignages qui ont été récupérés sur des enquêtes annexes, certains employés de The Hybrid System expliquent que des parties du camion ne tenaient même pas en place. Genre, ça, ça, ça tombait. Genre, littéralement, ça se cassait la gueule. Et que le seul but de la société, c'était de faire en sorte de pouvoir présenter des camions qui aient l'air fonctionnels pour que le deal puisse se passer. Et Trevor mettait grosse pression sur ça. Mais déjà que les camions se cassaient la gueule, donc des parties du classement se cassaient la gueule, vous vous bien que... Là. La technologie, quant à elle, était loin d'être fonctionnelle. Je tiens à dire quand même qu'il y avait des ingénieurs, il y avait quand même des gens dans ces sociétés-là qui essayaient de travailler à cette solution. Parce que Trevor, lui, son but, c'était pas de réussir à avoir une solution fonctionnelle, d'accord C'était de donner l'air que ça ait fonctionnel, enfin que ce soit fonctionnel, pour derrière pouvoir revendre, faire des sous, et laisser un peu le merdier à quelqu'un de rude. Donc, Worthington Industries, dans leur grand malheur, tombe dans le panneau et rachète The Hybrid System pour... 16 millions de dollars, à nouveau, 16 millions de dollars. Trevor reste à l'intérieur. Bon, au bout de quelques temps, Worthington Industries se rend compte que c'est un petit peu la merde au sein de la boîte, que la boîte ne fonctionne pas trop, que la technologie n'est pas encore mûre, que les camions, bon, <rire> on ne va pas en parler, et que grosso modo, ils sont plus ou moins fait avoir... Bon, cette fois, il n'y aura pas vraiment de procès contre Trevor, mais Worthington Industries va en gros être laissé avec le merdier qu'ils vont racheter alors que Trevor va petit à petit Bon je vous épargne quelques détails qui de façon sont un peu inutiles Mais en gros quitter la boîte pour relancer un nouveau truc Et c'est là où on arrive à Nicolas Motors Donc ça c'était la première partie de la vidéo Histoire que vous ayez un peu le background de Trevor Là on arrive au gros morceau Nicolas Motors qui est le vrai scam La raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo donc, Nicolas est lancé en 2014. Le nom est grandement inspiré de Nikola Tesla, qui aura également inspiré euh, Tesla. Donc, Nikola Tesla, qui a un grand inventaire, et le but de reprendre le nom de Nicolas, c'était euh, le petit clin d'œil, on est des inventaires, tu comprends. Sauf que jusque-là, on comprend vite que Trevor n'a rien inventé, à part euh, beaucoup de malice et des grosses camions. Donc, le but de Nicolas, et notamment via leurs annonces, c'était de pouvoir euh, faire un camion qui aurait la possibilité de pouvoir parcourir 1000 km, d'être rechargé 15 minutes avant de pouvoir reparcourir un nouveau kilomètre. Euh, euh, à nouveau 1000 km le tout en pouvant transporter 36 tonnes derrière donc c'est pas une mince affaire euh, 15 minutes de recharge pour 2000 km c'est quand même beaucoup et là vous allez me dire euh, mais comment il compte faire ça notre ami Trevor comment est ce qu'il compte réussir à faire ça lui euh, enfin ses équipes et lui à l'aide de la technologie des gaz comprimés machin mes couilles avec un moteur aussi à la fois électrique des trucs bref vous avez capté le délire euh... <rire> On repart sur les mêmes choses que sur D-Hybrid, sauf que on le met à la sauce Nicolas et on fait en plus des annonces en très grande pompe. C'est faut savoir qu'à ce moment-là, on est en 2016, donc la société est créée en 2014, et en 2016, euh, Nicolas lâche ses premières annonces, d'accord Sauf que 2016, c'est les premières annonces. À l'époque, c'était conférences de presse, journaux spécialisés, machin, nanan. Nan. Là, c'est réseaux sociaux, YouTube, tout ça, tout ça. Nicolas annonce, le 1er décembre 2016, faire une sorte de grand show où il invite toute la presse, où ils inviteront toute la presse euh, spécialisée, des investisseurs, tout ça pour pouvoir montrer en réel leur premier semi remorque qui fera toutes les promesses là dont je vous ai parlé. Donc les 2000 km, le 15 minutes de recharge, montrer un peu la technologie, comment ça fonctionne. Ils annoncent que leur camion est fini, fonctionnel et prêt à être produit. Limite en fait, ils commencent déjà à prendre des précommandes. Sauf qu'au sein de Nicolas, vous vous doutez bien, on est en 2016, ça fait deux ans que la boîte existe, il a rien qui est prêt. Il a absolument rien qui n'est prêt. Ils ont un design, d'accord Un design qui a été acheté en Croatie à un designer local, donc de là-bas pour quelques milliers de dollars. Ce même design, ils dés... <rire> désolé de rigoler. En fait, ce même design, ils accuseront Tesla de les avoir copiés dessus et lanceront un procès contre Tesla pour près de 2 milliards de dollars. Alors que c'est juste un design fait par un random en Croatie pour quelques milliers. Donc ils auront un design, ils auront une idée, sauf que à quelques moi, de la fameuse annonce, du fameux show rien n'est prêt. Ils ont quelques bases, ils ont acheté des pièces à droite à gauche ils ont globalement une idée mais la technologie n'est pas prête et il n'y a pas de camion, il n'y a que dalle d'accord Ils ont juste quelques roues montées sur une sorte de piston avec une sorte de début de squelette d'accord En bas, ils n'ont même pas encore reçu le haut et alors à l'intérieur frère là, à part avoir une sorte de semi-turbine une sorte de truc, alors je vais pas partir dans les détails techniques d'accord Mais rien n'est prêt, la technologie n'est pas prête. Contrairement aux annonces, le camion n'est pas prêt, il n'y a rien de près. Alors quand en plus de ça, parce que ce n'est pas terminé, quelques semaines avant le show, nos amis de Nicolas et notamment Trevor annoncent switcher de technologie pour passer du gaz naturel comprimé à la pile à hydrogène. Oh là là là là, autant te dire qu'à l'intérieur de la société, c'est le bordel. Personne n'était au courant de cette volonté de passer du gaz naturel comprimé à l'hydrogène, personne n'a été prévenu. Limite, les employés l'ont en pris en même temps que tout le monde, genre What Comment ça, on change et tout Bizarre. Parce qu'en plus de ça, c'est que malgré cette annonce qui a été faite, les employés, dans les semaines qui suivent, ils ont continué à travailler sur le gaz naturel comprimé. Et ça a été encore the way to go. Et le pire, c'est que même le Twitter même de Nicolas, il annonçait quelques semaines avant, du coup, cette annonce de Switch, que non, on est sur le gaz naturel comprimé. C'est ça the way to go, c'est ça le futur, c'est ça qui va marcher. Donc, encore une fois, ils recevront le haut, donc euh, le haut, le squelette un petit peu du camion quelques semaines seulement avant le show. Ils réussiront tant bien que mal à pouvoir montrer une sorte de squelette mais qui n'est même pas capable de bouger un centimètre lors de leur présentation, ce même squelette, ils, ils, ils, ont, ils passeront en fait sous une trappe sous la scène, une sorte de gros câble électrique pour pouvoir du coup l'alimenter et pouvoir faire en sorte de donner l'illusion qu'il est fonctionnel. Ce qui est trop drôle, c'est que dans, la, dans le sort de... Je sais pas si on appelle ça... Non, c'est pas un châssis. Le châssis, c'est la base là, comme ça, qui roule et qui tient. Moi, je parle plutôt de la structure euh, sur le haut, donc vous savez quoi Désolé, je n'ai pas de vocabulaire on va appeler ça. Squelette, donc sur le squelette du haut qu'ils ont reçu avec, donc vis-à-vis en Croatie. <rire> il fera inscrire à la main par un artiste hydrogène zéro émission de CO2 alors qu'à ce moment là à l'intérieur du camion rien n'est fonctionnel et en plus il y a encore une turbine tout ça machin en gros les bases posées pour pouvoir faire un truc fonctionnel au gaz naturel comprimé donc c'est vraiment totalement un bordel donc grosso modo on s'égare un petit peu je recentre l'annonce arrive Nicolas euh, réussissent à montrer une sorte de camion qui est en réalité une coquille vide à l'intérieur rien ne fonctionne rien n'est prêt la technologie n'est pas du tout mûre en plus ils annoncent que c'est fonctionnel à l'hydrogène sauf que c'est encore les bases qu'ils avaient euh, lancées avec les ingénieurs pour pouvoir faire fonctionner le truc au gaz naturel comprimé. Sur le côté du camion c'est marqué hydrogène mes couilles sauf que c'est totalement faux. À l'intérieur du camion ils feront une sorte d'interview avec une journaliste et en fait grâce euh, et c'est pour ça que c'était très important que le, le camion ait l'air fonctionnel notamment et il avait besoin d'une prise électrique et d'ailleurs il y a quelques photos qui montreront en dessous un début de prise électrique ce qui rend le truc encore plus drôle. En fait il, y a, il fera une interview à l'intérieur du camion avec du coup cette journaliste en lui disant c'est totalement fonctionnel c'est totalement finit sa marche, en lui montrant un petit peu le panneau. Donc en fait, il y a une sorte de panneau tactile comme ça, qui monte un petit peu des stations de recharge hydrogène, quelques fonctionnalités, en lui disant, mais ben regardez, le camion fonctionne parfaitement et tout, nana Et en fait, ce truc tactile, ça aurait été un des seuls bails qui fonctionnait à ce moment-là dans le camion. Genre un des seuls trucs à peu près près et qui donnera du coup l'illusion de... Donc suite à cette annonce avec une coquille vide et ce petit scam, logiquement, quelques mois après, la hype retombe un petit peu, sauf que ça aura donné lieu à une première levée de fond. Ça aura donné lieu donc du coup à des investisseurs qui viendront, qui mettront des sous dans le projet. Il y aura même un partenariat avec la marque Bosch pour pouvoir un petit peu produire la chose et ramener des thunes, des thunes qui nécessairement permettront de financer un peu la réalisation de cette technologie, mais aussi de faire monter la valeur de l'entreprise et donc du coup des parts de notre ami Trevor qui, l'un dans l'autre, retrouve assez largement donc fin 2016 les annonces de nicolas camion fonctionnel ça arrive machin t'inquiète 2017 levée de fonds et compagnie trevor qui commence à s'en mettre un petit peu plein les poches sauf que fin 2017 les mecs qui commencent à suivre un petit peu le truc de, de près d'accord se disent mais putain mais ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas une nouvelle là le camion euh, il est où concrètement euh, euh, c'était un scam c'était une réalité euh, les préventes les trucs est ce qu'il y a quelque chose derrière c'est myriade de promesses. À ce moment-là, Trevor, il commence à se dire « Ah oui, c'est un petit peu chaud. En plus, les investisseurs, euh, ils ont mis des sous, ils commencent à demander un petit peu comment ça se passe, des choses comme ça, nanana. » On va leur prouver des trucs. Début 2018, sort une vidéo de, du Nicola One, d'accord, qui s'appelle « Nicola One in motion, Nicola One en mouvement. » C'est une vidéo où on voit le camion Nicola One fonctionnel, rouler comme ça, nanana, et qui est censé rassurer les gens, et même, euh, on va dire... <rire> remonter un petit peu de la hype pour pouvoir à nouveau montrer aux gens que Nicolas Motors c'est du sérieux, le camion c'est du réel, ça fonctionne. Cette vidéo signera le retour de la hype. L'année qui suit, euh, nouvelle levée de fonds absolument euh, monstrueuse. Trevor Milton devient, grâce à ses nouvelles levées de fonds et ses nouvelles annonces et ses nouvelles hypes, milliardaire car il possédait, donc en 2019, hein, à l'âge de euh, combien 37 ans, il deviendra milliardaire, car il possédait à ce moment-là 40% de l'entreprise, et que sa valorisation avait absolument grimpé. Euh jusqu'au plafond justement dû aux différentes annonces, à la vidéo du camion qui fonctionne, etc. etc. Sauf qu'à ce moment-là, des emails ainsi que des leaks de SMS d'employés de, so de, de, de, de la compagnie montreront qu'ils avaient complètement abandonné le Nikola One, que même les ingénieurs n'avaient plus travaillé dessus depuis la présentation. Donc on est en 2018, Nikola sort une vidéo du Nikola One qui fonctionne alors que les employés eux-mêmes racontent qu'ils n'ont plus travaillé dessus depuis deux ans. Un an et demi à peu près. Donc en gros depuis la présentation. Et là je vous connais mais vous allez dire mais Zach comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir faire en sorte de présenter un an et demi après une vidéo du camion qui fonctionne alors que les employés ne travaillent plus dessus Quel est le prodige Écoutez ce qu'ils ont fait. Notre ami Trevor Milton c'est avant tout et je vous l'ai dit en début de vidéo un très bon communicant. Ils ont pris une carcasse du coup du Nikola One, euh, ce qui était prévu de faire d'accord Ils ont essayé au maximum avec les ingénieurs de le rendre juste fonctionnel, pas fonctionnel en mode il marche, de le rendre fonctionnel en mode tout ne se casse pas la gueule. Donc d'après les témoignages d'ingénieurs, il y avait du scotch à certains endroits, ils ont tous signé des NDA ils l'ont ramené en haut d'une colline puis ils l'ont laissé rouler comme ça en fait ils l'ont ramené en haut d'une colline puis ils l'ont balancé et à ce moment là, avec une société externe de pub, ils ont pris des images et c'est ce qu'ils ont présenté en tant que Nicola One in motion. Une vieille carcasse, donc un châssis avec des roues, quelques pièces un peu intérieures, la structure là au dessus qui te donne le truc du camion. Et ils l'ont balancé en, en disant, bah voilà, regardez, c'est le Nicola One, ça marche. Tout aussi bête que ça. Et en fait, avec les différents NDA, donc NDA pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire Non Disclosure Agreement, c'est-à-dire que tu signes un papier pour dire que tu acceptes de ne rien dire parce que si tu dis, eh ben ça veut dire que la justice peut se retourner contre toi et aux États-Unis c'est du sérieux, tu peux prendre très cher. En parallèle de tout ça, ils arrêtent le Nikola 1, ils commencent à passer sur d'autres projets, Nikola 2, Nikola 3, ils commencent à pouvoir à vouloir continuer l'hydrogène, d'accord Ils font des annonces en grande pompe, donc on veut développer la technologie hydrogène, on veut avoir 700 stations de recharge en Amérique du Nord, c'est le futur. Nous on réussit à faire de l'hydrogène 81% moins cher. Que les concurrents, alors qu'ils n'ont jamais fait d'hydrogène, ils continuent les levées de fonds. Comme je vous ai dit, Trevor devient milliardaire. En devenant un peu milliardaire et en faisant un cash-out un petit peu d'une partie de ses actions, il achète une maison à 30 millions de dollars dans l'Utah, la maison la plus chère de l'État, qui sanctuarise. Il dit c'est un sanctuaire, c'est chez moi, c'est pour ma famille, des trucs ça, Vous l'avez compris, le développement de Nicolas continue sur beaucoup de bullshit parce qu'en réalité, la technologie ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça empêche des gens d'investir Pas du tout. Les investisseurs continuent à mettre des sous, les partenariats continuent, donc comme je l'ai dit, avec Bosch, avec Powercell, avec plein d'autres marques très sérieuses, dites-vous qu'ils réussiront même à faire un partenariat pour leur truc à hydrogène avec BP, le monstre BP qui est une des plus grosses sociétés du monde. Chiffre d'affaires de BP en 2018, 300 milliards. Voilà, comme ça au moins ça vous pose... <rire> Certaines <rire> Les années passent, 2019 comme je vous ai dit, levée de fonds, partenariat, continuer à faire beaucoup d'annonces, à miser sur l'hydrogène, la pile à hydrogène c'est le futur, station de recharge, ça va marcher comme ça, vendre du rêve, commencer à vouloir faire d'autres projets comme des camions, comme des 4x4, des trucs comme ça. On arrive euh, petit à petit début 2020 et en début 2020 il va y avoir deux gros... Euh... <rire> <rire> de gros événements pour Nicolas. Fin 2019, début 2020, notre ami Trevor qui adore utiliser Twitter annonce l'arrivée d'une révolution dans le monde. Ils auraient réussi à créer une batterie absolument révolutionnaire avec un temps de recharge minuscule, une capacité monstrueuse. Et ce serait réellement un truc qui changerait le monde et qui, d'après Trevor, vaudrait des centaines de milliards de dollars si elle était utilisée correctement. Et c'est là où on a un peu un plot twist dans l'histoire et qui est assez drôle. C'est qu'en réalité, ce n'est pas, vous vous doutez bien, Nicolas qui a fait cette batterie et qui aurait réussi à la créer et à faire quelque chose de très sérieux. En fait, ce qu'il a fait en parallèle, Trevor, c'est qu'il a commencé à s'intéresser un petit peu à tout. Nicolas a eu des moyens et des fonds, via des levées de fonds, etc. machin, nanan. Et ils se sont penchés sur ZapGo, Zabgo qui est une société qui conçoit cette fameuse batterie qui serait 4 fois meilleure que la batterie lithium-ion, machin comme ça. Et euh, Nicolas s'est contenté de racheter un petit peu leur technologie pour se l'approprier et essayer de l'utiliser derrière. Sauf qu'en rachetant Zabgo pour la modique somme de 56 millions de dollars, ils se sont rendu compte que la technologie de Zapgo, bah, elle n'existait pas Elle était pas prête, ni fonctionnelle Ni prête, ni existante, ça vous rappelle quoi Un petit peu tout ça, ça vous rappelle pas Nicolas Trevor Milton s'est fait Trevor Milton Par un autre gars qui s'appelle Charles Resnick Qui est un des PDG De euh, justement Zapgo En tout cas un des directeurs, un des mecs les plus sérieux De là-bas et qui a réussi à vendre un petit peu ce projet à Trevor Milton Sauf que si Trevor il avait fait quelques recherches En disant, hm, est-ce que ça pue un petit peu la merde Il aurait vu que Charles Resnick qui possédait un labo Qui était à l'époque financé par la NASA C'est un mec qui a utilisé son compte d'employer NASA pour se faire rembourser des tickets de pute et d'escorte, il y a quelques années. Donc notre ami Charles Resnick, il avait déjà un peu un passif et ça aurait, aurait peut-être servi à notre ami Trevor, qui a acheté pour 56-57 millions sa société, de voir qu'il y avait peut-être une couille derrière au lieu de faire des annonces en grande pompe. Sauf que ça, il a commencé à le comprendre en janvier 2020, qu'il s'était fait un petit peu avoir. Ça l'a pas empêché de continuer quelques semaines après sur Twitter, de continuer à dire ouais la batterie, machin, la folie. Tatatata. Parce que tout ce qui compte pour Trevor, vous l'avez compris maintenant au fur et à mesure de cette vidéo, c'est les effets d'annonce, les effets de hype. En parlant des effets d'annonces pour pouvoir continuer à choper de l'argent d'investisseurs, etc., début 2020, il y a... Nicolas qui va fusionner avec une société pour pouvoir rentrer en bourse. En fait, c'est une sorte de procédé qui permet à des sociétés de pouvoir rentrer en bourse sans avoir à détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur de la société, en termes de finances, en termes de technologie et compagnie et compagnie. Ça permet à Nicolas de pouvoir rentrer en bourse tout en étant un petit peu en cachette et sans avoir à dévoiler la réalité de la société. C'est que même s'ils si ont des usines, même s'ils ont des ingénieurs, même s'ils ont des gens qui travaillent dessus, toutes les annonces, la plupart sont fausses, complètement précipitées et rien n'est à maturité ni prêt. Ils n'ont concrètement jamais sorti un camion jusque là. Voilà c'est ça qu'il ça, qu faut comprendre est début 2020, la société existe depuis 2014, il n'y a jamais eu un camion qui est sorti putain. La société entre en bourse et par le jeu de la hype, par le jeu des annonces, par le jeu de leur nom Nicolas qui a fait rêver beaucoup de gens, là les différentes actions skyrocket donc vraiment euh, montent euh, super haut et la valorisation de l'entreprise atteint 30 milliards de dollars. Trevor qui était déjà milliardaire devient méga milliardaire, je crois qu'à ce moment-là, avec ses parts, c'est estimé à 9 milliards, un truc comme ça. La valorisation de la société à 30 milliards dépasse celle de Ford. Dépasse celle de Ford, un géant de l'automobile, alors même que Nicolas n'a jamais sorti un camion. Je suis désolé d'insister sur ça, mais c'est absolument délirant. Tout ça pour montrer comment, à partir de hype, de communication, euh, de filouterie, de rachat, à des moments, Nicolas rachetait des pièces ici et là, tata, essayait... De comment ils ont réussi à, plus ou moins sur du vent, réussir à monter une capitalisation boursière au-dessus, une valorisation au-dessus d'une société qui a produit des millions et des millions de véhicules. De ça, de là, à septembre 2020, General Motors investit 2 milliards dans Nikola pour réussir justement à les aider au niveau de ce qui est batterie, hydrogène, technologie et compagnie, en reprenant également 11% de la société au passage. Donc là, Nikola arrive... Dans un autre level tu vois De l'aide euh, de grosses sociétés Je vous ai dit Bosch General Motors Des sous en veux tu en voilà Là vous commencez à vous dire Bah attends il y a bien Il euh, bien euh, Un truc qui va fonctionner Il y a beaucoup d'argent Il Ça fait des années maintenant Il y a des, réellement des ingénieurs Des trucs Est-ce qu'ils vont réussir enfin à la refaire là La pile à hydrogène Le camion Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va sortir Et là on arrive enfin Vers la fin de la vidéo Le château de cartes Va commencer à s'écrouler deux jours après l'annonce de General Motors, la société Hindenburg Research sort un article qui détaille la fraude totale de Nicolas Motors. Alors, Hindenburg Research, il faut partir du principe, et il faut le comprendre, que c'est une société qui est connue pour shorter les actions de Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire, shorter Tu peux parier en, en expliquant que, moi, je pense que ces actions-là vont se baisser, et si elles baissent, eh ben, c'est le jackpot pour Hindenburg Research. Donc, en ce sens, Hindenburg Research publie un article pour montrer un petit peu tout le scam. Ça va raconter toute la vie de Trevor, d'ailleurs, c'est une partie de cet article qui m'a servi pour cette vidéo en expliquant ses précédents scams, Ils vont montrer les problèmes des annonces en 2016 avec notamment le, euh, le câble qui était sous la scène sur le camion. Ils vont montrer qu'en 2018, le camion n'était pas fonctionnel, mais qu'il était juste balancé du haut d'une colline. Ils vont grosso modo, petit à petit, montrer tous les mensonges et exposer tout le truc. Là, Hindenburg Research qui avait parié à la baisse sur euh, les actions de nicolas Motors. Est-ce qu'ils vont faire jackpot à votre avis Oui, totalement. Les actions de nicolas vont baisser de 80% suite à ces annonces-là. Trevor se retrouve exposé. nicolas Motors essayera de Répondre tant bien que mal, vous les avez pourquoi je dis tant bien que mal parce que dans une de leurs réponses, ils diront que ils n'ont jamais prétendu, notamment par exemple pour la vidéo en 2018, que le camion était fonctionnel. Ils ont montré une vidéo qui s'appelait et il joue sur les mots Nicolas One in motion. Nicolas One en mouvement, mais pas grâce à sa propre propulsion, juste en mouvement. Pas grâce à sa technologie, ni à sa propulsion. Voilà, ça a été ça la ligne de défense de Nicolas Motors de dire que oui, oui, on a montré le Nicolas One qui était en mouvement. Mais c'est tout, on n'a jamais dit que c'était grâce à son moteur. Et voilà, donc notamment tant bien que mal grâce à ça. Bon. Petit à petit, et là on va faire longue story short, je vais vous parler de ce qui s'est passé juste derrière, et la fin de la vidéo, parce que ça fait quand même un moment que je vous raconte cette histoire. Trevor Milton se retrouve très vite exposé, il annonce qu'il va montrer que tout cet article est faux, et que tout ceci est de la fraude, et que c'est complètement euh, bah, faux, euh, grosso modo. Avant, dans la foulée, de désactiver tous ses réseaux sociaux, et de disparaître, il reviendra quelques temps après, il se mangera un énorme procès de la SEC, euh, c'est Security and Exchange Commission, c'est en gros le gendarme de la bourse américaine, c'est lui très sérieux. Donc il se mangera un procès, il sera dégagé de la direction de Nicolas Motors. Euh, Nicolas Motors euh, va être condamné quelques mois plus tard, en 2021, à payer 125 millions de dollars à la SEC pour mensonges répétés notamment aux actionnaires, en leur faisant croire qu'ils qu investissaient sur des technologies existantes, sur des camions existants, sur des trucs comme ça. Alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Et toute cette poubelle a été plus ou moins laissée à la gestion de General Motors et des différentes euh, sociétés qui avaient noué des partenariats et qui avaient notamment investi dans la société. Trevor Milton, quant à lui, il s'est pris un procès. On n'a pas encore vu les résultats purs, mais grosso modo Dos, euh, la justice américaine a totalement lavé le truc, a fait en sorte de bah, montrer qu'est-ce que ça donne, quelles ont été les réalités. Ils ont repris une grosse partie des arguments de Hindenburg Research. Donc, faut se dire que Hindenburg Research, même s'ils avaient un intérêt à montrer leur article, la plupart de ce qu'ils auraient affirmé dedans était vrai. Mais bon, notre ami Trevor, il est pas malheureux parce que de, dans ça, il a pu cash out une partie de ses actions pour la modique somme de 300 milliard, millions de dollars. Et son procès est encore actuellement en cours. Nicolas Motors, quant à eux, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, mais ils ont petit à petit remonté la pente parce que en réalité, comme je je vous l'ai dit, ce n'était pas une coquille vide. En tout cas, pas totalement. Il y avait vraiment des ingénieurs, il y avait vraiment des gens qui travaillaient, des gens qualifiés, il y avait vraiment des usines, il y avait vraiment une réalité. Le problème, c'était son patron qui se confondait en annonce, en hype, en euh, plein de trucs. Par exemple, Trevor, c'est aussi un mec qui, au sein de la société, avait fait croquer son frère, avait fait croquer une partie de sa famille, leur avait donné des actions pour près de 100 millions de dollars, avait mis à des postes certains de ses potes, notamment un pote à lui du club de golf, d'accord, qui était euh, censé pouvoir développer le côté hydrogène de la chose, alors qu'il n'avait pas du tout les skills pour. Bref, Nicolas Motors existe toujours et Nicolas Motors a sorti enfin, on est euh, du coup euh, le quatrième mois de 2022, plusieurs vidéos depuis, une série sur YouTube où ils montrent enfin des camions qui fonctionnent réellement. Ils ont notamment fait des vidéos avec des camions qui fonctionnent sur la glace, des camions qui fonctionnent en montée, pour montrer cette fois que c'est vraiment sur la propulsion, et ils ambitionnent toujours de pouvoir réellement faire cette technologie à l'hydrogène et ça fonctionne réellement grâce euh, aux quelques sociétés et aux gens qui ont repris un peu le flambeau et euh, Nicolas s'est sorti un petit peu de sa comme je dis, en payant 125 millions de dollars. Trevor a été mis totalement de côté. Il revend une partie de ses actions. Il a quand même réussi à faire des sous. Il prendra sûrement cher à son procès. Mais c'est comme ça que vous avez pu voir l'histoire d'un business qui s'est monté à partir de beaucoup de vent, de beaucoup de blabla et surtout d'un menteur compulsif qui aura réussi artificiellement à monter la valeur d'une société qui n'avait jamais produit un produit au dessus de celle de, par exemple, un Ford, comme je vous l'ai dit, qui a toujours été un gros créateur de voiture. J'espère que Nicolas réussira à sortir sa technologie et à vraiment un jour sortir un camion en faisant un gros fuck à ce gros con de qui aura été un mythomane du début à la fin, mais un mythomane qui aura quand même fait croquer ses proches, donc au moins l'un devant l'autre, c'était pas totalement fils J'en rigole, mais en réalité, arrivé à la fin de la vidéo, le plus drôle, c'est que je sais pas trop quoi penser de ça. Et vous, est-ce que vous savez quoi penser de ça De Trevor, de Nicolas Motors et compagnie Est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire La vidéo était longue, mais vous avez comme d'habitude les commentaires pour pouvoir me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour ma part, je vous laisse. Je suis très content d'avoir pu faire cette très longue vidéo sur cette très longue histoire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous